Bonjour à toi jeune moldu ou jeune sorcier, fan de Harry Potter ou de la saga de J.K. Rowling et parlons donc du troisième volet de sa nouvelle franchise, Les Animaux Fantastiques qui a pour sous-titre, ou en tout cas pour plus gros titre que finalement le titre de base Les Secrets de Dumbledore, toujours réalisé par David Yates et alors, comment vous faire un résumé simple Suite aux événements du deuxième film, donc Grindelwald est en cavale à côté de ça, euh, nous avons Norbert et toute sa bande qui tentent de le retrouver. Et en parallèle, Dumbledore semble vouloir échafauder un plan pour potentiellement empêcher Grindelwald de prendre le pouvoir du ministère de la magie. C'est ça. C'est bien redémis. Voilà. Et vous en parler avec moi, Nico. Salut. Qui n'a pas vu les Animaux Fantastiques, mais je me suis dit « Oh, bah tiens, j'aimerais bien refaire une vidéo avec Nico, ça fait quand même un petit moment que je l'ai ouais, pas vu. Vrai. » c'est Comment vas-tu euh, très bien et toi. Bon écoute, euh, ça va à part que je partais vraiment en me disant euh, que j'allais voir une grosse daubasse hein, sur ce film. Ah oui. Ben pour donner un ordre d'idée, euh, le premier des Animaux Fantastiques a vraiment pas créé la surprise mais a ravivé une petite flamme. Pour mmh. beaucoup de gens c'était le revival parfait de l'univers d'Harry Potter tout en étant un petit peu plus mature mmh. donc en étant en parfaite filiation avec les précédents films notamment le 8 qui avait quand même terminé sur une note assez dramatique mais ouvrant plein de possibilités en sachant qu'à la base c'était adapté de rien c'est à dire d'un bouquin qui est en fait un... une espèce d'enchaînement de petites histoires, d'anecdotes ou de trucs en rapport avec l'univers d'Harry Potter euh, Le premier film était sympathique, le deuxième pour moi est une cata c'est peut-être l'un des blockbusters les moins intéressants qui étaient été produit par Hollywood depuis très longtemps et en même temps par la production britannique parce qu'il faut le rappeler Harry Potter à la base c'est britannique. Mais alors franchement le 2 n'avait aucun sens, racontait pas grand chose, était très long pour pas grand chose et au final ne promettait rien de plus que ce qui avait déjà été évoqué dans le premier à la fin. Donc du coup je partais... C'était vraiment fait pour une extension, voilà juste pour prolonger le premier en fait en disant bah ça marche bien, on va refaire du fric, on, on ex fait une, une extension, effort minimum, et, ouais, et Exactement. voilà. Exactement. En sachant qu'en plus, ils avaient teasé un truc à la fin du premier qui était l'élément principal du deuxième, c'est-à-dire la présence de Grim Deval qui, à l'époque, était joué par Johnny Depp. Mm -hmm. Donc la présence de Johnny Depp renforce un petit peu l'attrait du film, sachant que depuis, bah t'as dû le voir dans le film, t'as pas trouvé Johnny Depp, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc il s'est passé plein de merdeux, sachant que la saga est quasi foutue là, puisque non seulement ils ont changé Grim Deval, mais Ezra Miller étant en taule en Espagne, je ne mm -hmm. sais pas ce, qui va, ce que ça va donner par la suite, bref c'est un bazar et tout le monde dégomme le film tout le monde dégomme les animaux fantastiques 3 tout le monde dit que c'est une daube, que c'est vide que c'est chiant, qu'on s'emmerde donc je partais en me disant qu'est-ce que je vais voir et je me tourne vers toi petit novice, qu'as-tu pensé des animaux fantastiques les secrets de Dumbledore bah, je trouve ça cool, vraiment, ça m'a pas... Euh j'ai vu ce euh, sur quoi je m'attendais c'est-à-dire je m'attendais je m'attendais pas forcément à un film euh, comme euh, comme un Harry Potter comme un, un, un volet de la saga Harry Potter mais voilà ouais, c'est un très bon film fantastique avec euh, très beau décor très beau, très belle mise en scène euh, l'histoire est ouais, alors l'histoire est relativement tranquille on va dire il se passe pas for il y a des fois moments je regardais euh, il, est, hein il, y a des, il y a des moments où on s'emmerde un petit peu clairement mais globalement, ça va. Franchement, il y a, voilà. Bon, après, il y en a pas eu non plus de comment de genre de de renversement de situation de truc comme ça incroyable. Il y a... voilà. On sait, on sait à peu près ce qui va se passer. Voilà. Je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que de mon côté, tout le monde avait tellement dégommé le film que je m'attendais à rien. Mmh. Et je m'attendais limite à être comme de oui. Je m'attendais à rien. Oui, je suis quand mais même, même déçu. déçu. Et au final, eh ben je ne m'attendais à rien et je suis plutôt ressorti positif. Mmh. Je me suis dit que, un peu comme toi, j'avais eu ce que j'avais envie de voir. Un retour dans l'univers de Harry Potter sans être un Harry Potter. Garder le côté mature en assumant un peu plus quelques détails. Construire une histoire qui se tienne, même si clairement, là c'est trop long. Je veux dire, les deux précédents films duraient 2h15. Là on est sur quasi 2h30. Il y a des moments où on n'a pas besoin que ça dure autant de temps. Mais... Il se passe un petit peu plus quelque chose, bon clairement c'est le volet transitoire, je veux dire on est sur le troisième film d'une saga qui est supposée être sur 5 longs métrages, on voit qu'on est en plein milieu et qu'il faut relier le 1 et le 2 avec ce qui va se passer ensuite, pour autant je trouve qu'il y a une certaine tension qui se passe, il y a un petit côté, alors c'est très paradoxal ce que je veux dire, mais il y a un petit côté euh, Star Wars 3 dans le sens où on nous place une intro qui est extrêmement remplie d'action, mmh. qui est très dynamique, et ensuite on va dérouler un espèce de long contexte social et politique qui va prendre son temps et qui va placer des éléments pour à la fin amener potentiellement une conclusion qui ouvrirait sur de nouvelles portes. Ouais, ça, oui. Et donc du coup c'est ça que j'ai ressenti. Bon pas à la hauteur de La Revanche des sites qui clairement mmh. est un gros gros cran en dessus, mais il y a un petit quelque chose qui se passe je trouve. Mmh. C'est vrai. Oui. Et je trouve que du coup on n'est pas en train de ressortir en se disant ce volet ne sert à rien, contrairement au deuxième qui pour moi et je trouve, on en parlera un petit peu dans la partie écriture, est assumé comme n'ayant servi à rien, parce que tout ce qui a été mis en place dans le deuxième est ici contrebalancé par un troisième qui dit « Ah, vous vous souvenez de ça C'est pas important Laissez tomber On va passer à autre chose !» Et je pense que c'est ça qui fait que le film se tient, et qui fait que le film est divertissant. Après aussi, euh, la pression que j'ai eue sur le film, c'est qu'il euh, en fait, il va pas, je pense dans l'histoire globale, il va pas apporter vraiment de nouveaux éléments. C'est-à-dire que la situation au début... C'est à peu près à la même situation qu'à la fin. C'est-à-dire qu'au début, il y, a, il y a le méchant, il est très méchant, et les gentils sont gentils, il va s'arrêter le méchant, et à la fin, bah, le méchant il, il court toujours, il est toujours très méchant, les gentils sont toujours très gentils, mais il s'est passé des trucs. Voilà. Donc là, j'ai spoilé. Mais... spoilé le film, donc en gros, on peut, on peut... Si on faisait ça... tout En fait, c'est presque comme une série, tu vois. Euh... À la, à la fin, t'as le genre, je reviendrai, je reviendrai C'est presque, presque ça, c'est presque ça C'est ce que les torts, en fait, euh, <rire> c'est... C'est un, un petit peu ça, en fait, qui est... Et euh... mais oui, mais après, c'est sûr que le, le film est très bien, franchement... Je te propose qu'on passe à l'écriture Oui. Euh, l'écriture, donc, alors, la grosse nouveauté, c'est que J.K. Rowling n'est plus seul à l'écriture. Et je pense que c'était le gros défaut du premier et du deuxième film. Parce que clairement, à vouloir être tout seul à l'écriture d'un univers que, ok, on maîtrise, mais sur lequel on n'a pas forcément un recul euh, très intéressant en tant qu'auteur. Même un recul euh, cinématographique, Exactement, que... ça fait que tu t'enfermes un petit peu dans mmh. ta petite bulle. Et donc du coup, la bonne idée, c'est de ramener Steve Kloves, qui est le scénariste du 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 d'Harry Potter. Donc du coup, on a un mec qui s'y connaît bien et qui maîtrise et qui accessoirement, n'a pas fait beaucoup d'autres scénarios à part les Harry Potter. Euh, je trouve que du coup, c'est ça en fait le vrai attrait scénaristique du film, c'est qu'on sent qu'il y a un mec qui connaît l'univers Harry Potter et qui du coup va être capable subtilement d'amener des détails mmh. à gauche et à droite. Et de pas uniquement construire un film qui, comme le deuxième, était un peu une immense course-poursuite qui, à la fin, tombait à plat dans un pseudo retournement de situation voulant nous placer un frère qui n'existerait pas à Dumbledore et qui, du coup, bah, pop de nulle part. Mmh. C'était une horreur. Enfin, je t'assure que vraiment, quand on est sorti de la salle du 2... Toute la salle qui était pourtant très fan d'Harry Potter et c'était une salle quasiment complète, quand il y a eu la révélation finale de croyance qui est le frère de Dumbledore, tout le monde a fait... Quoi Hein Qui qui et tout le monde est sorti en gueulant, c'est limite, il n'y a pas eu des sifflements à la fin de la salle. Ah, oui, ah oui, non, non, c'était vraiment la cata. Après, c'est vrai que souvent, les fans hardcore d'une licence, quand il se passe un truc qui ne leur plaît pas, ils sont là, ouais, c'est nul, on cancel. Ah, mais là, tu vois, c'est paradoxal, petit peu, euh... parce que c'est quand même J.K. Rowling qui choisit d'inclure ça. Ouais, Donc, ouais. Ça veut dire que c'est quand même l'auteur à la base de l'univers qui dit aux gens, non, mais attendez, je maîtrise, c'est mon univers, je rajoute les personnages que je veux. Et finalement... Steve Kloves amène le recul qui fait qu'ici tout est bien contrebalancé je trouve mmh. On en parlera un tout petit peu après dans une partie spoiler pour évoquer certains détails Mais en gros je trouve que Kloves arrive à justement construire un ensemble qui est certes très lent On va pas se voiler la phase, je sais que tu l'as dit mais le film est lent Et a tendance à être un peu lourdeau par moments à vouloir dire on va d'un point A à un point B Avec Dumbledore qui a tendance à un peu vouloir trop placer les situations euh, mais dans l'ensemble, je je sais pas ce que tu en pensé, mais je trouve que du coup la structure globale du film se tient oui, oui, ça va, plutôt oui. bien foutue. oui clairement. mais après, bah, c'est le point ouais, sur lequel tu remontes, c'est c'est trop long, c'est trop long et c'est trop c'est trop, par... trop explicatif je trouve. c'est trop long par moment. alors que ce soit explicatif, c'est pas forcément c'est pas forcément un point négatif. pas forcément hein. négatif parce qu'effectivement tu euh, voilà quand tu connais pas trop la licence ou le ça te permet de te remémorer des choses. après c'est sûr que moi ça m'a toujours choqué dans les films comme ça où as deux personnes qui connaissent genre un, truc, un sujet super bien et qui se réexpliquent le sujet super bien pour le spectateur. Tu vois, genre, euh, ça, typiquement les séries américaines, les experts, ils sont là. Oui, alors ça c'est de la suite de machin truc pour faire une réaction H2O. <rire> <rire> mais, ouais, mais dis donc, Jamie, à quoi ça sert <rire> C'est quasiment ça. <rire> et, euh, et là, c est, c est un petit, on a quelques petits passages comme ça. Alors, c'est vrai que généralement, ça passe assez inaperçu, mais moi, moi à chaque fois, ça me choque, en fait, bien les personnages, ils sont censés se connaître. Et d'ailleurs, il y a même un moment, un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a justement euh, Dumbledore qui est avec son frère, et parle de sa sœur. Ah là là, je m'en souvenais quand elle faisait ce plat, c'était trop bien, tout ça. Et, et après, le frère il... qui lui dit, « Oui, et je j'étais là <rire> !» et, et ça, pour le coup, ça m'a fait marrer, parce qu'ils ont, ils ont utilisé justement cette espèce de gimmick scénaristique pour expliquer aux spectateurs, justement, le truc. Et puis là il dit, mais, mais con, là. « Mais t'es con, j'étais là À qui tu parles là <rire> Et ça m'a fait marrer un petit peu intérieurement, mais, je pense je, que c'était fait volontairement. Euh, c'est euh... pas possible, c'est vrai qu'avec le recul j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être fait volontairement. Parce que c'est vrai que le film a tendance à de nombreuses reprises, à un peu surexpliquer certaines situations. Oui. Enfin, c'est un truc tout bête, mais euh, je pense à plein de séquences où justement Dumbledore révèle toutes les étapes du plan qu'il a en tête. Ça a tendance à être parfois un peu lourdeau, genre il nous dit « Ah, ah j'ai fait ça, mais je savais que ça allait foirer, parce qu'il fallait que ça foire mmh. !» oui et donc, du coup, euh, c'est quand même un peu laborieux ton plan. S'il faut foirer pour réussir, pour potentiellement après y arriver mieux, mais en sachant que ça foire encore plus la situation. Enfin, c'est. Il y a des moments où ça a un peu foutraque et où j'ai presque l'impression en fait que J.K. Rowling avait écrit son scénar et que Steve Cloves est arrivé derrière et a fait bah, En fait, il n'y a rien qui raccord, J.K. Il faut, faut, faut, faut arrêter. Il n'y a rien qui va. Donc, attends, je vais rajouter des scènes, mais alors je suis sûr que les gens vont spotter qu'il y a des moments où ça démarre. Il y, y a le côté aussi dans le le fait que le méchant puisse voir l'avenir, ce qui se passe, et justement, ils essaient de, de faire euh, fait, ils essaient de feinter l'avenir, en fait. Donc, il mmh. y a ça aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu, alors soit c'est une piroie scénaristique aussi, justement, pour faire passer les incohérences, soit c'est vraiment, euh, ça fait vraiment partie du truc. Mais globalement, moi, ça m'a pas choqué, en fait. Ouais. Même s'il y a des trucs où, quand même, on s'est dit, bon... Euh... Là, c'est enfin, y Enfin, on, on en parlera à partir de mon spoiler, mais... Euh... Oui, il y a des trucs, c'est un, un peu. Il y a des trucs, flagué. on sait exactement ce qu'allait se passer. C'est un peu flag. C'est un, un petit peu dommage. Quoi. Je pensais qu'il y aurait eu un petit. On aurait eu une petite surprise à la fin, mais même pas en fait. Mais je vous propose qu'on spoil. Donc, voilà, comme d'habitude, je vous mets le timecode à la fin. Alors, pour moi, ce qui est déjà important de préciser dans cette partie spoiler, c'est que vous prenez tout ce qui a été mis en place dans le deuxième film et imaginez qu'en fait, ça n'a servi à rien. Parce que déjà, il faut placer que Croyance, finalement, n'est pas le frère de Dumbledore, mais le neveu de Dumbledore. Et donc le frère d'Abelfort, enfin le fils d'Abelfort, le frère de Dumbledore. Donc ça veut dire que le personnage de Grindelwald a placé un truc qui en fait est complètement faux, ne sert à rien et empêche Croyance de assumer certains aspects. D'autant plus que derrière, Croyance n'est plus présente du tout quasiment dans l'écriture, ne sert plus à aucune avancée. Euh, que le fameux euh, pacte de sang, bah à la fin il est pété, mais de manière complètement éclatée au sol, genre... Euh, c'est le cas f... de le dire Ah non non mais c'est <rire> génial, c'est genre non, vraiment... Grindelwald attaque euh, croyance a Dumbledore et à Belfort Le protège, ceux qui pète le pacte de sang On ne sait pas comment mais c'est genre oh Non mais j'ai défendu quelqu'un donc du coup Le pacte de sang ne savait pas comment agir il y a Un a paradoxe dans le pacte de sang il a fait un écran bleu le ouais, truc. Non mais c'est quasiment ça il Donc il y a ça et accessoirement C'est aussi le problème que je pense Beaucoup de gens vont reprocher au film C'est cette impression que on avance comme tu le disais si bien Au début et c'était pas vraiment du spoil Mais on part d'un point A et on revient au point A ça. Et c'est très problématique boucle. On fait une, on fait une boucle. boucle Et autant ça peut être un peu fun Parce que moi je me mets toujours dans cette optique du deuxième qui servait à rien Mais autant je pense à quelqu'un qui est vraiment en mode Vas-y on va avoir des révélations de dingue Ça s'appelle les secrets de Dumbledore Alors ça devrait s'appeler le plan de Dumbledore Parce que niveau secret Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas même. de secret en fait. Non non en fait c'est des énigmes ou des, ou des stratagèmes C'est plutôt, plutôt des stratagèmes Parce qu'il n'y a les pas de, de, de de vraiment d'énigmes On ne révèle pas il y a juste... Euh... En fait, le, le seul truc qui est un petit peu stratagème, bah, c'est le, le plan justement pour déjouer of euh, Thrones. Ouais. En anticipant le futur, en faisant des croire au futur qu'il va se passer telle ou telle chose, puis en fait, c'est pas ça. Des anomalies temporelles euh, visionnaires futur Des paradoxes euh, temporelles, euh, <rire> Nom de Zeus Mais ouais, c'est un peu laborieux. En fait, c'est ça le souci, c'est que le film est laborieux pour finalement revenir à sa position de base. Mm parce que en soi il y a plein de trucs qui je trouve sont très bien foutus dans le film mine de rien quand même à la fin on reste sur un val qui n'est plus un criminel de guerre et qui peut se balader un petit peu comme mmh. il veut mais pour autant on a un peu cette impression que c'est genre les personnages galèrent à progresser et que, finalement c'est un peu de manière fortuite qu'ils arrivent à résoudre finalement toutes les énigmes qui se mettent en place devant eux le... ce qui peut encore une fois être vraiment dérangeant je trouve après, pour le spectateur après ce qui peut être pas mal aussi, l'impression que j'ai eu c'est que Grimdenwald au début c'est genre le super méchant le super vilain tu vois et qu'à la fin il il est un peu moins super vilain peut-être Mais parce que je trouve que de plus en plus Il y a cette envie de vouloir mettre des, des Tu sais de brouiller un peu les pistes Sur oui, qui mais est mais gentil, pas, qui pas est faire, méchant voilà, Pas le monde manichéen, gris, euh, noir et blanc C'est gris, gris quoi ouais. Et potentiellement lui effectivement Il sera, il sera un peu gris parce qu'il a pas ses intentions, techniquement, elles sont pas. Il n'est pas méchant, en fait, pour être méchant. Il est. Parce qu'il aimerait, il a un idéal, il, est... il aimerait essayer de l'atteindre. Un idéal un peu radical, quand même. Hein. Un peu Rappelons radical. c'est quand ouais, même ouais, éradiqué un une partie de la population mondiale. Hein. C'est <rire> enfin, un petit peu comme. Euh... Et justement, il y a un très très beau parallèle avec l'histoire euh, réelle en même temps, où il y a un petit moustachu en Allemagne aussi qui voulait faire à peu près la même chose, C'est pas faux. C'est pas, pas Il n'avait pas de baguette magique. Sachant que la grande majorité du film, en plus, se passe à Berlin. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même un petit truc. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le monde euh, réel. Le monde des Moldus, où il y a effectivement potentiellement Hitler qui se fait lire pour. Euh, c'est la, la vidéo démonétisée. Au revoir. Oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, c'est vrai. On peut y voir aussi un parallèle historique, parce que c'est vrai que le contexte euh, historique du film, c'est cette période-là. Mmh. Donc la montée du nazisme. Donc c'est pas étonnant de voir un qui était pour le coup pas forcément bien évoqué dans ce sens-là dans le deuxième, qui ici prend beaucoup plus sa passe de, euh, de fureur euh, magique, on mmh, pourrait presque ça, dire. Ouais. Mais où du coup, ça a du sens. Donc en fait là ici on sent que c'est un petit peu plus équilibré ça et que certes c'est un peu amené de manière euh, hasardeuse et, et bizarre au sein du film Mais c'est vrai qu'avec le recul il y, y a la ils, manière avec laquelle Hitler a atteint le évoquent, pouvoir hein. Ils évoquent aussi euh, le fait que les sorciers justement ont tendance à influer sur le monde des Moldus. Tout à fait et, Par exemple s'il y a une guerre dans le monde des sorciers il y aura une guerre dans le monde des Moldus et, euh, et là c'est clairement ce qui, ce qui est censé se passer dans, dans le film en fait Tout à fait en termes de mise en scène, donc c'est toujours David Yates qui est aux commandes, donc David Yates qui avait réalisé, c'est toujours bon de le rappeler, l'épisode 5, 6, 7 et 8 d'Harry Potter, et donc l'épisode 1 et 2 des Animaux Fantastiques. Donc je pense qu'elle a trouvé le mec qui « maîtrise » entre guillemets le mieux son univers, bon moi j'estime que c'est un poil trop monochromatique pour réussir à être parfaitement maîtrisé. Ça, c'est un point de vue. Euh, en tout cas, David Yates, encore une fois, montre qu'il maîtrise l'univers de Harry Potter et l'univers des sorciers. Je trouve que que ce soit dans la manière de gérer les séquences de combat, que ce soit dans la manière de gérer euh, toute l'action, que ce soit dans la manière d'amener beaucoup de situations, je trouve qu'il y a un bel équilibre qui est fait. Mm -hmm. Après, encore une fois, c'est pas parfait parce que je trouve qu'il a tendance à voilà, utiliser un style graphique et visuel qui, parfois, est trop terne par rapport à ce qui se passe à l'écran. Après, en même temps... Pas assez, pas assez coloré, tu vois. dire Ouais, c'est ça. Bah, T'as les affiches à côté qui sont toujours ouais, pétarantes vrai. de couleurs, et d'un seul coup, tu te retrouves devant un film où ça commence, première séquence, c'est tout gris, c'est tout plat, il n'y a pas de relief dans les couleurs. Moi, je trouve, je dirais pas que c'est mauvais, parce qu'encore une fois, non. ça va avec une certaine ambition. Je veux non. dire, on n'est pas dans un contexte historique ou un contexte... Politique qui incite à vouloir mettre de la couleur partout, ça j'ai aucun problème Et pour le coup je trouve que ce troisième volet est beaucoup plus coloré que le 1 et le 2 Qui avaient tendance eux à carrément virer au noir et blanc par instant ouais. Mais pour autant je sais pas je trouve qu'il Il manque quelque chose encore une fois mais j'arrive pas à mettre forcément le doigt dessus, j'arrive pas à savoir si c'est un problème de rythme, parce que je trouve que David Yates apporte pas euh, le même rythme que, que pouvait avoir un Mike Newell ou un, ou un Alfonso Quaron sur le premier et le deuxième film, et encore moins le rythme de fou qu'a porté euh, Chris Columbus sur le premier et le deuxième Harry Potter, qui eux, pour le coup, sont des films qui ont beau durer 2h20, 2h30, ça passe à 200 à l'heure. Euh, mais pour autant, je trouve que voilà, il y y, y manque encore une fois un truc, mais j'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus. Il y a même certaines scènes d'action, je trouve qu'elles sont... On se demande un peu ce qu'ils font là. Et il y a une, par exemple, l'affrontement dans les la rues de Berlin. Alors, ouais. par contre, j'ai trouvé assez stylé parce que, avec les effets de miroir, d'inversion, tout ça, c'était bien fait. Par contre, j'ai rien compris ce qui s'est passé en fait. <rire> j'ai vraiment rien compris. Pourquoi ils se, il se fight Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un effet miroir d'un seul coup Pourquoi ils traversent un. Enfin, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils font Ils se bagarrent à la fin, il est dans une flaque d'eau, il dit genre ça est bon euh, fin du combat et j'ai pas compris en fait le, le à quoi sert ce combat en fait Nico ouais. ta gueule c'est magique voilà, non, <rire> ça, voilà. mais c'est ça on n'est pas loin de par ça contre, part, par contre par contre c'est vrai que en termes de réalisation c'était ultra stylé c'est vrai c'est ultra stylé alors je sais pas si c'était juste parce qu'ils voulaient ça manquait d'action ils ont calé ça comme ça dedans c'est possible parce que je trouve que ça possible. apporte pas grand chose au scénario mais voilà mais c'est stylé ah non, mais le, le film de manière générale est je trouve stylé, hein. vraiment Exactement. il y a un très joli travail d'esthétique et il y a un très joli travail de, de style en tout cas graphique qui ne se ressent peut-être pas dans les couleurs mais qui en tout cas en termes d'imagerie, en termes d'intensité je trouve a un vrai crescendo. Mm -hmm. Le film a une vraie tension personnellement, moi il y a des moments où j'étais en train de me dire, oh wow, putain mais comment ça va se passer, comment ça va se terminer, parce que je trouve que David Yates s'il n'amène pas du rythme, amène de l'intensité à ce qui se passe à l'écran. Et donc du coup, en tant que spectateur, on se sent quand même bien investi par cette histoire. Alors je vois plein de spectateurs me dire « j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant, etc. » Alors long peut-être, chiant non. C'est compliqué quand même de trouver un film comme ça chiant, je veux dire, enfin, il se passe beaucoup de choses à l'écran, il se passe constamment des choses même. Et les personnages sont quand même plutôt bien entrecroisés. Bon certes, il y a des personnages qui sont limite re relayés au... à des rôles tertiaires, voire, euh, voire en fond de toile, Enfin, c'est limite triste pour certains personnages, mais pour autant je trouve que dans l'ensemble, le film usent parfaitement des protagonistes qu'il faut au bon moment pour faire évoluer les situations dans le bon sens et créer euh, une vraie montée en puissance dramatique, je trouve. Et on s'en investit par cette histoire. Mais encore une fois, je sais pas, encore une fois, je trouve qu'il manque un truc. Mais tu vas me dire, c'est comme sur le premier et le deuxième film, j'étais incapable de mettre le doigt sur réellement ce qui manque. Mais à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui pourrait apporter de plus Ouais, puis il y a toujours aussi un petit peu le côté, tu compares un peu avec Harry Potter, justement, la saga de Harry Potter qui, bah, qui est incroyable, il se, passe, il se passe quelque chose toutes les 2000 secondes. Après aussi, il y a beaucoup plus de personnages dans Harry Potter. C'est ça Et il y a beaucoup plus d'attrait pour beaucoup plus de personnages. C'est ça Donc ouais. t'attaches beaucoup plus de personnages. Oui, c est, c est, effectivement, oui, il y a ça aussi, il n'y a pas un, personnage, un ou deux personnages principaux, il y, a, il, y en a, bah, il y en a au moins trois déjà il y en a au moins 3 minimum, ouais. Alors on peut pousser à 5, 6, 7 mmh. en fonction des films, genre l'ordre du phénix, tu peux pousser à 7 le nombre de personnages principaux, voire 8. Mmh. Euh, et après encore une fois, je trouve que David Yates sur les 5, 6, 7, 8, qui sont personnellement loin d'être mes favoris, hormis le 8 parce qu'il a un certain truc, euh, je trouvais que la présence d'une base de chartes graphiques par le biais du 1, du 2, du 3 et du 4 faisait que David Yates arrivait quand même à créer une certaine imagerie qui marquait le spectateur parce qu'il avait d'autres auteurs qui étaient passés avant lui. Mmh. Or là, il est tout seul. Il doit replacer un univers. Certes, il a une base avec Harry Potter, mais en même temps, on a dû lui dire au début refais pas comme Harry Potter. Ça ne mmh. servira à rien et c'est pas ce que les gens veulent voir. Après, il y a quand même des gros clins d'œil de Harry Potter. Par exemple, voilà, on voit certains passages dans Poudlard, par exemple, forcément, on retrouve clairement ce qu'on avait dans les, les films Harry Potter. Tout à fait. Et on nous recèle des petits minerva. Petit voilà, euh... c'est ça. Voilà, il y a quelques personnages qui reviennent, qui sont plus jeunes. Ça fait c'est plus des clins d'œil, dirais pas que c'est du fan service parce que c'est pas non plus oh non non c'est vraiment un joli clin d'œil le fan service c'est clairement clairement poussé là là c'est là ça va c'est une chartine. ne faisons pas de liens hasardeux ne faisons pas de liens hasardeux voilà c'est pas voilà c'est juste c'est des petits clins d'œil comme ça ça ça apporte quelque chose à... pas forcément à l'histoire mais voilà ça passe clairement dedans et ça ça fait ça fait plaisir on voit on voit euh, on voit Poudlard. il y a la musique de Poudlard qui revient on voit ça... un petit mec essayer d'attraper un vif d'or ouais voilà. c'est ça euh, avec son voilà il y a, des, il y a un, peu, un tout, petit peu de Quidditch voilà ah c'est c'est les petits clins d'œil pour rappeler on est quand même dans l'univers d'Harry Potter c'est ça mais ça en fait pas trop c'est pas euh, c'est pas en permanence quoi c'est euh... je te propose qu'on passe au casting oui j'en passe pour euh, je, je place un petit truc la bande originale de James Newton Howard est très bizarre il y a des moments où je me demande quelle sonorité il est allé chercher, c'est très différent sur le RL2, c'est limite étrange par instant. je t'avoue avoir pas tout compris, il y a des sonorités, il y a des trucs comme ça, enfin bref, j'avais envie de caler ça, mais s'il n'y a pas grand chose à épiloguer dessus. Euh, en termes de casting, alors là clairement le film c'est Jude Law qui le porte, mm. c'est plus du tout Eddie Redmayne, je trouve qu'Eddie Redmayne est limite par moments presque secondaire. Ce qui est un peu triste, parce que Eddie Redmayne, c'est quand même un acteur qui je trouve comme très très bien Norbert Dragono. Exactement, ouais exactement. Et il a vraiment quelque chose. Il, il a un... Mais après, c'est un personnage, je trouve, Dragono c'est un personnage qui est très très discret, justement, qui s'efface un peu. Ouais. Donc, ça lui Presque asocial d'ailleurs. Hein. Oui, c est c est ça, ça C'est un personnage qui presque des traits mec, autistiques par moments. Le hein. mec, on dirait, il est là, euh, ouais. Euh, ah, t a, t a, déjà, a, il a des têtes des fois, il a un peu, qui, est un peu... C'est quoi, c'est la caméra, ça <rire> Non, mais c'est presque, ça, ouais, puis même, presque il a fait, que ça. Il a une gueule qui va bien aussi avec le, avec le perso. Quoi. Tout à fait. moi Encore une fois, c'est Dan Fogler qui reste mon personnage préféré qui joue Jacob Kowalski. Je, je le trouve mm. hyper attachant et je le trouve très ouais. très bien fait. Mais lui, c'est marrant parce que justement, c'est vraiment le, le personnage un peu. Bah, on va dans, bah, un peu dans tous les films américains, c'est le mec un peu héros malgré lui. C'est-à-dire ouais. que le mec, un, il a rien pour réussir et en fait, c'est. Il se retrouve malgré des, lui embarqué dans C'est un des, des plus badass de en fait, finalement, à la fin. quoi Ouais, non, oh, mais clairement. Euh, dans les rôles plus secondaires, donc, on va parler de Matt Mickelson oui, qui alors, reprend reprendre donc de le rôle de, de Geller Grindelwald qui est très bon mais en même temps, je ne m'attendais pas à moins de la part de Mads Mikkelsen, mais qui, je trouve, arrive à faire oublier la présence de Johnny Depp au casting. Je sais que toi, tu n'as pas forcément ce recul-là, ouais. mais je trouve que Johnny Depp était quelqu'un qui était un poil dans la caricature sur le, sur le deuxième film, notamment. Euh, et je trouvais encore très dommage d'avoir pas gardé Colin Farrell, finalement, qui campait très, très bien le perso dans le premier long métrage, même si, voilà, il campait pas réellement Grimdelwald. Mais je trouvais qu'il était bien. Euh, Ezra Miller, dans le rôle de croyance, est bien, mais il est quasi tertiaire, pour le coup, il n'est plus du tout au centre de l'histoire et donc on ne voit quasiment plus. Euh, dans les rôles beaucoup plus, beaucoup plus éloignés, qui est-ce qu'on va pouvoir citer euh, tu, tu, tu, tu, tu, On peut citer Callum Turner mm -hmm. qui joue Taizé, qui est bien. Oui. C'est pas non plus exceptionnel mais qui est très bien. Alison Sudol qui joue Queenie, qui s'en sort bien aussi. En fait, c'est difficile parce qu'à partir du moment où on sort de Judlow, Eddie Redmayne et Mads Mikkelsen, tous les autres persos. C'est du tertiaire quasiment. Oui, c'est ça, c'est des persos très, très, très en le background. Ils vont, les acteurs vont bien, mais ça aurait pu être un autre acteur, finalement. C'est vrai, c'est ça. C'est bien résumé. Putain, j'aurais pas mmh. dit mieux. Euh, on arrive à la fin de cette vidéo sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Nico euh, C'était bien. Voilà, Disons que c'est... Pour les fans de Harry Potter, c'est... Je pense c'est clairement un film qu'il faut aller voir. Pour les autres, allez-y bah, si vous avez l'occasion, hein, franchement, c'est cool. Euh, Peut-être regarder les autres avant, du coup, parce que c'est vrai que là... Euh, Moi, je suis pas un grand fan de Harry Potter, enfin, j'aime bien j'aime bien l'univers, tu vois. Mais Je ne suis pas allé voir les, les, les autres films quoi, ils sont sortis. Là je, là, je pense que je les regarderai, du coup, en VOD pour, euh, pour me faire une idée. Parce que c'est vrai que c'est quand, quand même sympa en termes de, de mise en scène, tout ça. Et puis, pour me remémorer un peu l'histoire, essayer de, un petit peu de remplir les, les gaps qu'il y a dans le scénario, même si globalement, en ayant juste, regardé, juste lu les résumés sur Wikipédia, je ne me suis pas senti perdu à aucun moment. Bon, et des fois, il y a certains, effectivement, et des fois, les noms des créatures et tout, ils sortent des noms de créatures. Surtout qu'en plus, quand tu es en VO, en VOST, un... ils te disent le nom d'une créature et qu'il affiche un truc complètement différent. C'est ça. C'est un peu perturbant, tu vois. Ah, bah, c'est le, de... le gros problème des traductions, c'est que mmh. Norbert Dragono Même devient Drago... Newt Scamander en version originale. C'est ça, oui. Enfin, c'est très, très, très gênant. C'est pour ça que des fois, on est obligé de regarder, regarder le sous-titre parce que euh, je dis Attends, c'est le cas déjà, lui Ok, oui. Et puis en fait. Tu sais plus quel est le nom en français, en anglais, des fois c'est un peu, un, peu, un, peu, un peu pénible. Mais ça, voilà, effectivement, c'est tous les. Même les Harry Potter, finalement, il y a le problème. Oui. Parce que tous les noms ont été aussi traduits. Pour que ça fasse, euh, soit cohérent avec la langue. La langue traduite, du coup. Française Oui. De Molière Oui, de Molière. De Molière et pas la langue de Shakespeare. Ouais, ça, c'est la langue de. <rire> la langue de Benoît Poulvard, là. <rire> Euh, non, mais, ouais. non mais oui je suis d'accord avec toi en fait je trouve qu'on remonte le niveau euh, je dirais pas encore une fois qu'on est à un stade de film qui soit vraiment vraiment vraiment abouti mais on revient à ce qu'il y avait dans l'ambition du premier Les Animaux Fantastiques. On revient dans cette optique de vouloir nous faire voyager dans un univers Harry Potter un petit peu plus mature, on revient dans cette optique de nous placer à un contexte qui est tout de même assez fort, on revient dans cette idée de vouloir placer une vraie montée au crescendo avec des personnages qui sont assez impactants, il manque encore une fois un vrai fondement graphique, je trouve, du film pour réussir à, à créer une identité. Il manque encore une fois cet équilibre narratif qui permettrait à l'ensemble de se tenir et pas cette impression, comme on a pu l'évoquer, que le 2 n'a servi à rien et que le 3 est là pour combler ce qui manquait dans le 2. Mais je pense que peut-être au bout de 5 films, on aura quelque chose de cohérent et on aura quelque chose de bon. En tout cas, voilà, si vous êtes fan des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore de David Yates... Je pense pas que vous allez détester, au contraire, moi je vois pas comment vous pourriez réellement détester ce film si vous avez détesté le deuxième Parce que lui, il peut pas être pire que le deuxième, clairement Et donc euh, voilà, mais après c'est possible que vous n'aimiez pas, mais honnêtement, mmh. c'est pas ennuyé devant Ah oh, pas du tout hein. Bah ben voilà, restons là dessus, sur cette petite note Merci mon cher Nico, ah, d'avoir participé à cette vidéo une, une nouvelle Bon tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici Et ben on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment a plus. Salut. Et faites un oubliette sur le deuxième long métrage. Clairement. J'ai jamais vu un film autant renier le précédent volet.